Est-ce que tu savais que c'est possible pour toi de créer une carte bancaire sans toutefois aller dans une banque Aujourd'hui, je vais te montrer la solution qui va te permettre de créer une carte bancaire avec ton mobile money. Tu pourras effectuer les achats en ligne, que ce soit les abonnements sur Netflix ou alors peut-être payer des applications, que ce soit sur ton Android ou alors ton iOS. Cette solution est disponible dans plusieurs pays, notamment le Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, Bénin. Et au fait, je vais laisser tout en bas de cette vidéo. Ce que tu dois faire, c'est très simple. Cliquez sur le lien dans ma bio. Ensuite, vous allez cliquer sur « Créer une carte Peking ». Ici maintenant, vous allez télécharger l'application que vous soyez sur Android ou alors sur iOS. Ensuite, vous allez ouvrir. Voici l'interface de notre application pour les particuliers. Elle vous permet de faire des achats en ligne. Pour les entreprises, c'est aussi un moyen de paiement. Et maintenant, la particularité avec Peking est que vous avez la possibilité de transférer de l'argent entre utilisateurs de Peking. Maintenant, on va cliquer sur connexion. Une fois ici, vous allez choisir votre pays. Je vous l'ai dit, elle est disponible en Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Cameroun, Bénin, Togo et Burkina Faso. Donc, peut-être si votre pays n'est pas listé ici, alors écrivez votre pays dans les commentaires. Alors, je ferai une autre vidéo par rapport à votre pays. Donc, moi, je vais tout simplement sélectionner le Cameroun. Ensuite, je vais entrer mon numéro de téléphone. Une fois terminé, on va cliquer sur suivant. Il va falloir confirmer que vous êtes humain. Vous allez juste cliquer ici et vous allez sélectionner ce qu'on va vous demander de sélectionner. Lorsque vous allez recevoir le code, vous allez tout simplement entrer le code ici. Ici maintenant, il va falloir entrer votre nom, votre prénom. Donc, il va falloir tout simplement entrer vos informations. Une fois terminé, on va cliquer sur s'inscrire et ici, il va falloir entrer un code à quatre chiffres. Ceci sera notre code de sécurité. Une fois sur cette page, ce que vous allez faire, c'est on va cliquer sur Recharge. On va cliquer par Mobile Money. Et ici, maintenant, on va entrer le montant de 4000 francs, donc disons 4500 francs. Puis, on va cliquer là. Une fois ici, on va entrer notre numéro de téléphone. Puis, on va cliquer sur Payer. Maintenant, vous allez recevoir un message pour confirmer cette transaction dans votre mobile money, donc moi je vais confirmer la transaction voilà, on dit votre paiement a été approuvé maintenant vous pouvez télécharger votre reçu une fois la recharge effectuée vous allez tout simplement venir là et actualiser la page et là vous allez voir la somme de 4500 francs on va vous couper 90 francs de frais et voilà maintenant on va aller dans carte et ici maintenant on va cliquer sur créer une carte donc, il va falloir d'abord entrer le code promo pour avoir 20 de réduction, le code P Q N tiret, R tiret, petit o petit y petit r 5 o l. Et comme vous avez vu, il y a une réduction de 20%, donc maintenant on va tout simplement cliquer sur créer une carte afin de créer notre carte bancaire, après la création de la carte vous allez tout simplement venir là et voilà les informations concernant votre carte bancaire, vous pouvez l'utiliser en ligne donc vous pouvez sélectionner la carte elle pourra tourner ou alors tout simplement donc vous avez tout fonctionnel et vous pourrez créer plus de cartes que vous voulez avec l'application Peking afin d'effectuer n'importe quel achat en ligne avec votre compte Peking, sans même créer la carte bancaire, vous avez la possibilité de transférer de l'argent. Pour ce faire, il va falloir tout simplement cliquer sur le logo de transfert d'argent. Et maintenant, ici, il va falloir entrer le numéro de la personne. Donc, je peux entrer le numéro de Schoolkid. Et maintenant, vous allez voir tout simplement Schoolkid et vous allez sélectionner le nom de la personne. Ici, vous pouvez entrer la description et ici, en haut, vous allez entrer le montant. Puis vous pouvez tout simplement envoyer de l'argent et voilà le transfert se fait en quelques clics pour plus d'astuces like ensuite abonne toi